Tout le monde est bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une carte avec de la peinture aquarelle, des crayons de couleurs, etc. Mais surtout avec le liquide de masquage appelé aussi drawing gum. Alors, alors je vais d'abord prendre mon papier. Je l'ai déjà retiré, donc euh, avec mon massicot. Je vais prendre une des deux feuilles. Alors, le principe de, du masque, de, du liquide de masquage, pardon, c'est surtout pour conserver votre trait ou alors euh, un détail, euh, une forme, etc., que vous voulez mettre en réserve. Donc, vous allez passer par dessus avec ce liquide de masquage et ça va faire en sorte que cette partie-là va rester intacte une fois que vous aurez terminé votre peinture. Vous allez gommer et vous allez avoir la partie que vous avez, euh, on va dire, cachée, mise en réserve, euh, qui va rester avec la couleur de, de base, par exemple. Si vous avez utilisé une première couche euh, et que vous voulez mettre plusieurs couches successives et conserver une partie de cette première couche, eh bien, vous allez passer avec ce liquide de masquage sur la zone que vous voulez mettre en réserve, que vous voulez conserver, pour travailler tranquillement sans euh, devoir vous soucier. Euh, de, du fait que vous allez passer par dessus accidentellement etc donc ça nous aide à, à faire euh, des contours etc à conserver certains détails et euh, à créer aussi des effets de matière donc c'est un liquide à vous prévenir d'avance, c'est un liquide qui ne se conserve pas longtemps c'est à dire qu'il faut euh, le mettre dans un endroit euh, on va dire frais, euh, à l'abri de la lumière parce que avec le temps il durcit. Mais vous pouvez aussi ajouter quelques petites gouttes euh, à l'intérieur du flacon pour euh, fluidifier un petit peu le liquide parce qu'il a tendance à s'épaissir rapidement. Donc, euh, alors il, euh, il, se, il se vend sous différentes couleurs. Vous le trouverez en noir, en gris, en bleu. Euh, et euh, c'est un liquide euh, qui est très épais, et qui permet difficilement d'avoir des traits fins par contre, euh, c'est-à-dire des contours bien précis et nets. Donc voilà, on va le mettre en pratique, et on va déjà commencer à mettre une première couche, avec une couleur, ou alors avec plusieurs couleurs, et au fur et à mesure, on va euh, mettre en pratique la, le liquide de masquage pour avoir des effets de matière, etc. Alors, il faut savoir que ce liquide abîme fort le pinceau. Donc, utilisez un pinceau bon marché, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Je vais utiliser de la peinture aquarelle. Alors, Alors j'ai posé ma palette. Je vais tracer des lignes. Je vais tracer aussi des lignes horizontales. Et je vais mettre aussi des points. Voilà. voilà, je vais laisser sécher et je reprendrai par-dessus avec de la peinture. Je vais maintenant prendre mon pinceau. Je vais laisser sécher et puis je vais le reprendre de nouveau. Alors là, je vais euh, un petit peu diversifier au niveau de la couleur, de l'intensité de la couleur. Et euh, avec ce, cette technique, je vais créer des zones plus contrastées. Et en effectuant quelques gouttelettes, euh, et donc la, la couleur va couler un petit peu dans tous les sens, et ça va créer de jolis effets de matière, euh, des, de jolis effets de contraste aussi. Et euh, si jamais vous voyez que vous en avez beaucoup, et bien vous faites comme moi, vous absorbez euh, quelques, quelques gouttelettes dans certains endroits, et, euh, et là je vais ajouter une autre couleur un peu plus vive. Euh, et toujours avec la même technique, euh, en, en créant euh, quelques, quelques zones un peu plus contrastées, quelques zones un peu plus fluides. Euh, et puis euh, je laisse aussi la couleur s'exprimer. Euh, tantôt je laisse une concentration de couleur et tantôt j'ajoute un peu d'eau. De, alors une fois terminé je vais laisser sécher et puis je vais revenir par dessus avec euh, mes doigts je vais frotter sur ce liquide de masquage pour le retirer et il se, reti il se retire très très facilement une fois qu'il a bien séché je veux dire que ma peinture euh, a bien séché et donc je voilà je, je vais bien nettoyer mon plan de travail bien sûr pour, pour ne pas être gêné euh, plus tard euh, et là, euh, j'avais déjà préparé quelques petits euh, quelques petites feuilles comme ça avec de la peinture euh, aquarelle, J'avais créé quelques effets. Euh de, de matière avec beaucoup d'eau et de temps en temps avec des petites gouttelettes, etc. Et sur ce petit papier, donc j'ai choisi cette couleur, des couleurs un peu chaudes. J'aurais très bien pu prendre l'autre papier qui est dans les tons verts, qui pourrait très bien contraster avec euh, mon support. Mais bon, j'ai préféré prendre ces couleurs. Et donc je dessine deux cœurs que je vais découper délicatement pour avoir une jolie forme. Et je vais les coller sur mon support alors euh, je vous conseille de conserver les chutes de feuilles ça ça vous sera utile pour d'autres projets euh, euh, mix média ou art journal donc euh, ne jetez pas vos petits morceaux je veux dire ce qui reste euh, donc mettez les quelque part dans une boîte euh, en carton et vous les utiliserez certainement une autre fois pour un autre projet, donc voilà donc moi j'ai choisi dans les tons jaunes, comme je, je viens de vous montrer, j'aurais très bien pu prendre la feuille, là où il y a les tons verts, et ça aurait très très bien pu jouer, je veux dire avec le contraste entre le rouge et le vert. Donc c'est une question de goût et de choix, donc c'est à vous de voir, mais préparez toujours des petites feuilles comme ça, avec de la peinture, des effets de matière, ça vous sera utile pour pas mal de vos projets donc voilà vous prenez de la colle qu'importe et vous collez vos coeurs et vous les disposez comme vous voulez alors vous prenez un crayon euh, foncé que ce soit noir ou brun foncé ou bleu foncé qu'importe euh, moi j'ai pris euh, les crayons d'Erwent euh, Inktense, ils sont euh, très chargés euh, en encre, ils sont très vifs pour moi. Euh, vous pouvez prendre des crayons aquarellables ou alors des pastels euh, aquarellables euh, et vous, vous repassez euh, sur certains endroits pour mieux faire ressortir euh, l'ombre euh, portée. Euh, de, du cœur pour créer un effet de, de je veux dire un effet de, de bas-relief et ça va un peu jouer avec le contraste euh, du jaune et du noir aussi et ça va ensuite vous permettre de fluidifier cette couleur foncée et d'étaler cette ombre un petit peu vers euh, le côté qui, qui vous plaira Donc moi j'ai par exemple j'ai un petit peu élargit cette ombre du côté euh, euh, droit euh, pour suggérer une lumière venant du côté gauche Alors pour cette étape, j'ai pris les Arteza les pruche pen, j'ai pris cette couleur mais j'ai vite constaté en fait que ce feutre aquarellable était sec, je ne l'avais jamais utilisé auparavant, peut-être à cause du fait qu'on a eu une grosse chaleur cet été et qu'il a séché, car j'ai acheté ces feutres, ces Brush peine il y a quelques mois. Mais bon, voilà, je l'ai changé avec une autre couleur, euh, le rouge, qui semble bien vif et euh, bien fonctionner. Et, euh, et voilà, maintenant je vais le fluidifier avec de l'eau pour un petit peu atténuer son intensité. Mais vous n'êtes pas obligé de, de faire la même chose, vous pouvez euh, juste vous limiter à, au crayon aquarellable, ou alors vous pouvez utiliser quelques traits, euh, quelques tracés avec euh, des feutres écoliers. Alors j'ai utilisé cette technique de hachure, de traits croisés pour juste faire un rappel en fait de, des traits que j'ai déjà placés avec le, le liquide de masquage et pour en, en même temps créer des effets un petit peu plus sophistiqués. Et puis ça crée aussi une illusion de, de mouvement. De, oui, de mouvement. Et puis en même temps, ça dynamise ma composition et voilà, ça rajoute un peu plus de techniques à, ma, à mon travail, à ma page. Donc, vous pouvez un peu diversifier les techniques. Une fois, c'est de la peinture, une fois, c'est du collage, etc. Donc, voilà, vous variez au niveau des techniques, de la technique, pardon, et aussi des outils que vous allez utiliser. Alors maintenant avec de la peinture acrylique blanche, je vais, euh, je vais créer quelques légers euh, bas-reliefs euh, sous forme d'étoiles que je vais superposer sur les cœurs pour euh, ramener un peu euh, d'originalité, c'est à dire un peu de contraste à cette composition, à cette page et en même temps je vais profiter du fait que c'est de la peinture, donc ce, ce n'est pas du gesso ou du mode limpaste c'est à dire que ça va être un peu plus liquide et donc ça va être légèrement euh, plus, euh, plus transparent euh, parce que si j'avais utilisé du mode limpaste j'aurais certainement eu euh, un, un bas-relief qui est un peu plus, euh, plus important avec de la peinture acrylique mais euh, voilà, ce n'était pas l'effet que je recherchais, je voulais un petit peu brouiller euh, le, les formes et non pas avoir des formes très cernées. Et alors pour améliorer ce côté finition, je vais ajouter quelques petites étoiles pailletées, euh, des étoiles autocollantes. Donc je vais euh, le superposer quelques-unes euh, sur euh, quelques étoiles blanches. Et puis, euh, je vais encore accentuer euh, les étoiles euh, en les contournant avec un feutre rose. Mais avant de passer sur quelques étoiles avec mon feutre rose, je vais prendre ma planche à mots à sentiments, je vais choisir l'expression que je vais coller, donc je vais choisir la phrase la vraie beauté et celle du cœur ». Je vais diviser cette phrase en deux et je vais coller la première partie vers le haut de ma peinture et euh, la, la deuxième partie vers le bas en même temps ça va me permettre de remplir les vides les espaces vides et ça va aussi créer un dynamisme au niveau de la composition et je vais euh, accentuer cela euh, une fois que j'aurai cerné mes étoiles en cernant euh, en contournant euh, en, en faisant pardon, le contour de, de cette expression de ces mots. Et ça va ça va apporter un peu plus de contraste et en même temps je vais faire le rappel euh, du rose sur euh, sur ce papier parce que bon sinon ça aurait été un peu euh, fade un peu cru on va dire euh, de le coller comme ça donc euh, voilà euh, Donc voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo, de cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré et qu'elle vous a encouragé à vous y mettre vous aussi dans la peinture aquarelle et surtout dans l'utilisation euh, du euh, liquide de masquage. Euh, si euh, cette réalisation vous a plu, mettez-moi un pouce j'aime et euh, ce sera votre belle façon de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels de ce style. Si euh, ce style de peinture, justement, vous plaît, Faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez des suggestions, euh, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous êtes intéressé par le dessin, n'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin gratuit, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, merci.